Hey Salut à tous, c'est samcraft 3 et Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 2 de World Influence. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, nous avions débuté la construction de notre maison présidentielle et apprivoisé des loups. Dans cet épisode, nous allons tenter de trouver des grottes ou des failles et nous allons construire notre première ferme. D'ailleurs, je... dans le prochain épisode, je compte inviter mes amis et vous verrez, ce sera ouf donc euh, déjà, j'ai pris plusieurs kits gratuits depuis, euh, bah, depuis euh, juste ce matin. Et j'ai bien miné. Donc regardez tout ce que j'ai. J'ai 13 diamants. Bref, euh, même un black diamond. Même si ça doit servir à rien. Ici, il y a très peu de bois. Ici, il y a beaucoup de dirt. Ça, euh, je, voilà, je fais un petit peu de coffre. Et j'ai fait cuire aussi du sable pour que j'ai des vitres. Et voilà, ici j'ai fait une liche pour mes chiots les mes chiens, euh, ils ont grandi. Euh, par, euh, bon. On va les accoupler, ça fait encore plus. Donc, tac, et tac. Jusque que je les libère. Voilà, et là, ils vont faire un chiot. Je vais récupérer tout le verre qu'il y a ici. Alors, j'en ai quand même 39. C'est énorme. Ici, je crafte un item qui ne sert absolument à rien. Je me suis bien fait arnaquer. Je compte aussi faire une tour à mob, mais ce sera vraiment très compliqué, une tour à mob. Et, ah, ici, j'ai pas posé les deux voies. On va pas se fatiguer, voilà, comme ça. C'est le chef de l'Algérie, donc je vais dire Jurek. C'est pas le chef de l'Algérie, je crois, c'est juste un, un citoyen algérien. Donc je Jurek, voilà. Nice, On <rire> dit coucou YouTube. C'est YouTube et moi, du futur, qui va regarder la vidéo. Ah là là. Et bah. Petite je, je, je dédicace à toi, Mathieu, du futur, qui regarde cette vidéo. Ah oui, dédicace, dédicace à toi. Ok, les gens, donc là, j'ai terminé de poser les vitres et de finir les murs de la maison, de ma maison. Donc la maison est assez grande. Ok, donc j'ai bien avancé sur le toit. Donc là, encore un joueur, je, je dis je rec. Hein. <rire> donc dédicace à lui parce qu'il m'a donné un super arc. Mais regarde. Ah, ils sont gentils quand même, mes chiens Mais regardez-moi la puissance de cette, de cet arc Grosse dédicace à lui Alors, euh, par exemple, on va prendre un mob euh, au hasard... Voilà, regardez, ils sont en train de se battre, on va prendre l'huile Voilà, il est one shot Si c'est pas magnifique, tout ça Donc là, je vais encore avancer sur ma ferme Sinon, voilà les gens Donc là, euh, voilà, Donc j'ai juste réglé... Je sais pas comment on va, aller... on va faire, donc tant pis... Ok, les gens, donc là, voilà, j'ai terminé de faire tout le toit. Maintenant, j'ai aussi des graines, donc ça, c'est un superbe avantage. La nuit tombe, et je vais aller chercher de l'eau. bah, bien sûr, mais heureusement que je suis un petit peu invincible avec euh, mon arc, que je trouve assez classe, je remercie encore la personne qui me l'a donné. Goroko, c'est -ce que... ça Goroko tiré du bas. Est-ce que là, j'ai trois de faire J'en aurais besoin de de 6, donc, juste pour me faire 2 sauts. Par contre, c'est vraiment long. Je, je sais pas s'il y a des fours améliorés. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce serveur. Comme ça, je saurais s'il y a déjà des fours améliorés. Je peux vraiment euh, attendre tout ce temps pour avoir 6 euh, euh, de fer, J'aime pas. Voilà. Enfin. Ok, donc là, le reste, je peux le laisser cuire. Alors, moi, je vais juste faire comme ça. Voilà. Comme ça, là j'ai un soudo Donc, là on va aller normalement les pseudo à voilà. Par contre, là euh, j'ai peur de tomber sur des mobs un petit peu hostiles, puisqu'il y a plein de nouveaux mobs. Voilà, euh, mais je me demande où sont où est passé toute ma barre d'informations. Normalement, j'avais toutes euh, toutes des informations, plein d'informations, mais je sais plus où elles sont passées. Alors, c'est et few moments later. Ok, donc voilà les gens, j'ai terminé ma ferme, donc je vous montre un petit peu ma ferme. Voilà, elle est très grande, je sais, et il y a encore quelques petits détails à faire, mais voilà, c'est des détails, on n'y fait pas attention. Ok, sinon moi je retourne en bas, et je vais prendre des graines pour enfin pouvoir planter bah, des plantes, comme du blé, de la tomate, donc ici c'est les minerais, ici c'est le bois... Ah, c'est lag. Ah, voilà. Donc là, il y a des graines. Super. Voilà, des graines. Maintenant, je vais directement en haut. Voilà, ici. Maintenant, je plante mes graines. Euh, non, ces graines ne se plantent pas, j'ai l'impression. Ouais, elles ne vont pas se planter ici. Donc je me demande bien où elles vont se planter. Bah, je verrai. Ok, donc les gens, je voulais vous montrer un, un truc super, mais vraiment super. Donc là, euh, il suffit juste que j'aille prendre dans mes coffres des items ou des, euh, des blocs simples. Voilà, des blocs simples comme euh, la là, là, stone. Je vais en prendre euh, deux. Allez, deux, deux, deux. Donc non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, donc j'en prends deux. Et hop là, j'y vais. Maintenant, je vais les faire cuire au four. Ah Super il y a mon fer qui a déjà fini de cuire. Et d'ailleurs je voulais vous dire en attendant que le que le que la cobblestone se cuise, que mon serveur a fermé et que les grades à gagner ne sont pas annulés, ils vont être gagnés dans mon serveur Discord. Ce sera un équivalent d'un grade VIP, vous pourrez passer dans mes vidéos. Bref. Donc maintenant là je vais aller au spawn. Voilà. Et je vais aller euh, à droite et tout droit. J'attends, j'attends, j'attends, la, la, la, la, la, la, la, la. Non c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Je me suis trompé, j'étais pas concentré. Voilà, c'est ici. Alors euh, on peut échanger de la stone contre un stack de stone. Et ça c'est vraiment super. Regardez comment ça se duplique, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah hein, oui, euh, Christina Cornula. <rire> Ok bon bah on peut aussi prendre de la cobblestone on peut aussi prendre de la dirt voilà donc là je vais prendre un petit peu de dirt pourquoi pas allez je prends de la dirt non j'adore la cobblestone moi voilà ah la, la dirt j'aime bien la dirt moi la, la dirt mais la dirt c'est pas pour les qui d'habitude mmh, mais bon oubliez ce que j'ai dit ok alors moi je monte ah mais le spawn est super joli bon allez moi je retourne à ma base oh, un petit coup de lag ah là là là bon je retourne, je vais refaire home base, peut-être ça bug ah voilà c'est long quand même ah voilà enfin je me suis téléporté alors euh, les gens je crois je crois que je vais faire accoupler mes loups ah non il a pas besoin mmh, ouais bon je, là je suis en train de carrément faire un élevage de loups tellement y en a bon, ok euh, ici euh, ça brûle encore ce four Ok, donc euh, les gens, bah, je crois que c'est tout pour cet épisode. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus, c'était Samcraft 3.